Yo yo yo, la compagnie, on se retrouve pour un nouvel épisode de RMS, le numéro 11. Aujourd'hui, on se penche sur la carrière de Pablo Master. De son vrai nom, Paul Archid Bizek, né en 1965 à Hyundai au Cameroun, arrive en France au début des années 70 pour rejoindre sa famille à Duny dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Il suit ses études et fait beaucoup de sport, mais la musique commence à prendre de plus en plus de place dans sa vie, à tel point qu'en 1984 il commence à participer à des sons de système, notamment dans les squats vers le quai de la gare sur le chantier de la future BNF. Puis vers 85, il crée le Youthman Unity avec General Murphy et Super John. C'est un des premiers groupes à écrire leurs lyrics en français, une demande faite par Pablo lui-même. Pour que le public puisse comprendre les lyrics, des textes engagés qui reflètent la triste réalité de la rue, la violence, les injustices, les politiciens véreux et tout ce qui fait que la société ne tourne pas en Est-ce que lorsque vous avez débuté euh, tous ensemble, euh, vous vous imaginez que ce mouvement allait prendre une telle ampleur d'avis Eh ben franchement non, mais on, on le faisait pour toucher le plus grand nombre de toute manière, puisque je me rappelle euh, je me rappelais toujours au début on faisait un peu du on parlait en créole euh, dans notre langue respective. Et... Et Pablo, il a eu cette idée géniale de nous dire, euh, ça serait bien qu'on chante en français, parce que vraiment, euh, la musique c'est un médicament, comme il dit euh, Kassav, et il faudrait toucher le plus grand nombre. Quoi. Le groupe des trois sera bientôt rejoint par pas mal d'artistes qui deviendront des grands noms du reggae music en France. Des noms tels que entre Daddy Yod, Makila, Princesse Erika, Liva Tonton David, Pefé Typical et beaucoup d'autres. Euh, vous, vous êtes euh, l'un de ceux qui avait initié au tout début euh, de la saga du reggae ragamuffin en français un, un collectif avec d'autres, Youthman Academy euh, qui a, a réuni de grands noms de cette scène Vous pouvez citer quelques-uns parmi eux Mikey Musman, Daddy Eode dont on David est passé par là, Fefe Typical, et puis même Princesse Erika et puis beaucoup d'autres encore. Les centres se produisent un peu partout où ils peuvent et tournent dans beaucoup de banlieues de la capitale, rencontrant au passage des artistes comme Peter Breda, qui par la suite deviendra Pierre-Paul-Jacques, RMS EP7, ou encore Poupalesti ou les Saïsaï, RMS EP8. Le son leur permet de faire leur premier pas sur scène. Pablo Master sort son premier 33 tours cette même année en 1986 avec Y a-t-il un problème Dans un studio du Quai de la Gare, le studio WW. Cet opus révèle le style du maître, comme l'appellent bon nombre d'artistes, avec un style original, des gros samples de musique africaine sur des rythmiques, reggae, raga ou encore dub. On ressort des gros hypes tels que Boire ou Conduire, reste Cool, en fit avec Tchétché -tché et quelques autres pépites. Boire ou Conduire, c'est à chacun de choisir. Boire ou Conduire, ce sont surtout ceux qui aiment tous les que je viens d'avertir. Certaines personnes sont si acoliques, manger sans boire les fèves au de devenir neveuse comme à se battre le fameux, finiront pas partir. Rest Cool, rest cool dans la danse le soir. Nous on aime quand les gens ils bougent dans la danse. Le en c'est oh, moi le maître Pablo ah ah c'est moi le maître Pablo maintenant je suis observateur on m'appelle Pablo moi c'est toujours passé sans les gens quand ils vont au boulot les ceux qui ont de l'argent ce gars pour resto durant des minutes entières ils pas le gigot je ne veux j'aimerais chacun écoute et me dit ce qu'il en pense le régime l'empêche les noix dans les pays de vivre avec aisance ne pas respecter les droits de l'homme est une très grande offense I take the suit Cet album lui ouvre pas mal de portes et peut exporter sa musique sur pas mal de scènes dans différents pays. La Hollande, la Belgique, la Roumanie, les Antilles ou encore l'Afrique, l'artiste se produit partout. Il fait les premières parties d'artistes majeurs de la scène reggae internationale. Il ouvre les shows de Sugar Minot, Yellowman, u Roy, Augustus Pablo, Barrington Navy, Alpha Blondie, Tipa Irie, Pincher et bien d'autres. En 1988, il apparaît aussi sur la compilation France Connexion volume 1. Après avoir écumé les scènes aux quatre coins de l'Europe et de l'Afrique, il sort en 91 son deuxième album intitulé Scandale. besoin, je les appelle, En 1992, il apparaît sur le second volet de France Connexion. En 1996, il enregistre son troisième album à l'aube de l'an 2000. L'argent m'en DJ au microfo, oh oh, le 100% de vibration. L'argent est le me favori et meilleur sujet. L'argent est le me favoris et meilleur sujet. La joie préférée, son pagnon et fils poulet. L'argent DJ au microfo, oh oh. En l'an 2000, justement, il rejoint le collectif Plus de cœur égale soleil de Pierre-Paul Jacques avec deux titres. Courage! confiance, petit frère. Le point sang, tu crois Babylone être fait de barrières. Courage! Des tristes impulsions avant qu'elles ne te coûtent cher. Le point temps, le sang, tu crois Babylone être fait de barrières. On doit sauvegarder la nature pour les générations futures. Bien, Paul, Jean, Pablo, le Masta qui leur parle. il meurtrier, y'a pas que la police avec l'armée. C'est aussi dans les supermarchés. Ce voudrait nous faire manger, meurtrier. Dans, dans danger, dangereux. Dans, dans danger. Amazonie en Afrique, c'est la déforestation des animaux. Herbivores nourris de ta casse animale. En 2001 et 2002, il participe à différents projets sous les noms de Mr. Beast ou Mr. Pablo. Très difficile à trouver sur Internet. En 2010, il revient avec un opus « Y a-t-il un problème ?» où on peut retrouver des versions dub de ses plus gros hits. En 2013, sort un EP de titre « Bonne Vibration », un opus très rare à trouver. En 2016, on le retrouve aux côtés d'Alibi Montana avec le titre « One Love Haiti ». En 2017 sort son cinquième album Sans les crimes avec un gros titre anti-Boko Haram. Boko Haram est un mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste. Formé en 2002 à Maïdou Goury. par le prédicateur Mohamed Youssouf. Le groupe est à l'origine d'une secte qui prône l'islam radical, hostile à toute influence occidentale. Tout ce sang versé, tous ces orphelins blessés, tous ces villages brûlés, toutes ces familles déplacées. Terroristes, terroristes, des voix angoissantes, plongés dans le chagrin des familles chères et sans. Jusqu'à quand toutes ces rivières de sang glaçons, les listes de mort innocents. du sang, ils aiment, ils aiment, ils aiment. Du sang, ils aiment, ils aiment, ils aiment. Monsieur le Président, Monsieur le Président Certains deviennent bandits pour échapper à la machine Les voilà, dans les ennuis, accrochés à des épis Monsieur le Président, l'heure est grave Monsieur le Président tant d'eux ils vont parler tu d'eux ils vont se défouler Sa voiture, il a démarré Aussi je le répète, il a amarré à chacun ses oignons à cuisiner. Une fois qu'il aurait aussi le deux tourner. En 2018, le projet Reggae Ambassador 100% Reggae Français voit le jour. Un livre et un film regroupant tous les acteurs majeurs de la scène Reggae Française. On y retrouve les vétérans comme Pablo Master bien sûr, Daddy Yod, Tonton David, Naughty, Raga Sonic, Neg Pierre-Paul-Jacques, Sensemilla, mais aussi la génération plus récente avec Dan Akil, Yannis Odwa, naman Inc, et bien d'autres encore. Il sort un titre en 2020. Pour dénoncer la surconsommation de sucre par nos enfants, par le biais de ce titre qui s'appelle Shuga Shuga Shuga. Il continue aujourd'hui à faire vivre son Usman Unity Sound System aux côtés de ses amis Daddy Yod et Supa John. En 2021, le site Reggae.fr lui décerne une victoire du Reggae d'honneur pour cet acteur majeur du développement des sound systems en France et de sa carrière solo. Une bien juste récompense pour ce pionnier, l'un des premiers à donner ses lettres de noblesse au reggae fr. Trois centres extrêmes, tous les mêmes crapules Souvent dans les hémicycles, on prend le ridicule Certaines d'hommes, d'autres se passent, à chacun son but Pour protéger leurs arrières, ils n'ont pas le ils ont bâti avec ses acolytes ce qu'est le reggae en France. financement de ce qui se passait en Jamaïque, bien sûr, est de plus près de chez nous, à Londres, en Angleterre. Sans sa détermination et sa volonté de faire grandir le reggae français, beaucoup d'artistes n'auraient jamais vu le jour. Il a influencé pas mal de générations. C'est pas pour rien qu'on le surnomme le maître dans le milieu. Il a été et reste toujours un inlassable militant de la culture underground. Voilà la vidéo touche à sa fin en espérant rien oublier sur ce monstre de la musique. Il n'y a pas beaucoup d'infos récentes sur ce personnage pourtant incontournable du mouvement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez retrouver ici la carrière incroyable de Saïsai ou celle de Rico ici à gauche ou à droite. Deux vidéos très intéressantes toujours sur les pères fondateurs du mouvement Reggae FR. Sinon on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages. Big up la compagnie. Peace